Salut, c'est Thierry du blog vivre et mépanouircom Il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande avec ma famille et j'ai vécu un paquet d'expériences de, euh, extraordinaires. Et pour une partie, je les ai notées dans un, dans un livre que j'ai ici. Et aujourd'hui, j'avais envie de, de, de vous lire une de mes expériences euh, euh, parce que humainement, ça a été très fort pour moi et peut-être que, peut que ça peut vous parler. Je l'ai appelé le vieil homme aux yeux de dragon. C'est parti. Dans l'avant-cours d'une... Petite maison modeste, cinq vieux monsieur travaillent. Quatre d'entre eux s'activent à la confection de paniers tressés en bambou. Un peu à l'écart, assis sur un seau retourné, un monsieur épluche des fruits. On les appelle les yeux de dragon. Ça ressemble un petit peu à des litchis, et c'est vrai que quand on ouvre la bogue qui entoure le fruit, eh bien, le fruit il est un petit peu blanchâtre, comme le, le blanc de l'œil, et dès qu'on l'écorche un petit peu, on voit le noyau à l'intérieur qui est noir et c'est vrai que ça donne un effet d'œil de dragon. Donc voilà. Il œuvre minutieusement, à son aise. D'abord, j'ai cru qu'il souffrait d'une déformation ou d'un problème dentaire car sa joue gauche était toute gonflée. Par la suite, j'ai compris qu'en fait, il gardait un demi-citron vert niché dans la joue pour la fraîcheur que ça lui apporte. Je me suis assis à ses côtés. Il m'a donné un petit outil et m'a montré comment faire avec beaucoup de patience. Honnêtement, j'étais nul et nous avons bien ri. Il faisait très chaud et moite. J'ai repéré un robinet derrière nous. Je l'ai ouvert et je me suis rafraîchi. J'ai ensuite pris de l'eau dans le creux de mes mains et j'ai été versé de l'eau dans le cou de mon compagnon d'épluchage. Il a apprécié et il m'a proposé une cigarette de sa confection. Lorsque je suis remonté à l'arrière du pick-up pour reprendre la route, le vieux monsieur s'est déplié lentement et il est venu me serrer la main en me regardant droit dans les yeux de son regard bienveillant et humide. Mes yeux aussi étaient humides. Il me dit quelques mots que mon guide me traduisit. « Le monsieur vous souhaite bonne chance. » Nous nous sommes salués jusqu'à nous perdre de vue et je sortais mon mouchoir. Quelques minutes de sa vie partagée et une pointe de bienveillance de ma part avait suffi à créer un vrai lien. Et du haut de son humble et longue vie, avec beaucoup de tendresse, ce vieux, ce vieux monsieur m'a souhaité bonne chance. Cette journée fut riche de partage et d'émotions. Mais surtout, ce jour-là était une journée de parfaite connexion. Du début à la fin, j'ai su que j'étais vrai, heureux et sur la bonne voie. Ces gens que j'ai croisés l'ont senti, et ils me l'ont dit. Et moi aussi, je l'ai senti. Les émotions ne trompent pas. Je voudrais que ce soit toujours aussi clair. Mais après tout, si c'était le cas, la magie de tel moment finirait par disparaître. La vie est comme elle doit être. à nous de la vivre bien. Voilà. Donc ça, c'était une des expériences que j'ai vécues là-bas. Et euh, c'est une des rencontres qui m'ont fait pleurer. Euh, simplement parce qu'on était dans, dans le vrai, il n'y avait euh, aucune comédie. Et parce que... Euh, ben voilà, des petites choses toutes simples. C est, c est, ce vieux monsieur-là, on n'a pas échangé un mot, on ne parlait pas la même langue. On n'a pas échangé un mot, juste des gestes. Et ça a suffi à créer une vraie connexion. Et c'était juste extraordinaire. Et c'est ce genre d'expérience qui m'a mis totalement accro de voyage orienté sur l'expérience humaine et le partage. Et là, j'en veux encore et encore. Voilà, bah à bientôt pour une nouvelle histoire. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir un message dès qu'une nouvelle vidéo apparaît. À bientôt